Salut Troger, salut du alors là on est sur le Frog de Infamous 2, donc c'est la suite de Infamous 1. Euh, voilà. C'est euh, une exclusivité PlayStation 3. Euh, et euh, donc euh, je suis avec Prévent, euh, donc, Salut donc, le alors Infamous 2, donc je suis direct de Infamous 1. Euh, bah, c'est un jeu d'aventure assez classique, quoi, donc on incarne Cole, que vous voyez euh, là, c'est le personnage que l'incarne, donc on tire toujours des éclairs comme dans le 1. Et euh, ben.. Bah, c'est euh, bah voilà, pareil que là, on, on, on choisit aussi son alignement, je suis bon. Hein. Moi j'ai tout fait pareil, c'est toujours bon. J'aime être, euh, être gentil. Euh, euh, là. Ouais, au niveau du gameplay, ah, c'est pareil que le 1 il y a des évolutions Alors on peut dire qu'il y a des euh, il y a certaines évolutions déjà au niveau du corps à corps, vous êtes, euh, vous êtes plus à main nue, vous avez euh, l'accumulateur, je vais vous montrer là tout de suite si j'arrive à monter au-dessus pour, ouais, ouais, hein. pour aller leur casser la gueule. Voilà, donc l'accumulateur c'est une arme de corps à corps. Et comme on dit, ça va accumuler des points, ce qui va nous permettre après de faire des coups beaucoup plus puissants comme celui que je viens de faire là. Ah, je vois qu'il y a ce traditionnel écran qui devient noir et blanc là, Voilà, attends. Voilà. Et on faut je se planquer ou absorber pas des filles de dans la mer. On n'est pas forcément trop fan chez Pourquoi Ah, par contre, je vois quand même, ça met quand même du temps avant de revenir... ouais, c'est beaucoup plus dur que dans un à ce niveau-là. ça rattrape un peu le tout. Donc au voilà. niveau du gameplay, il y a finalement assez peu d'évolution à part cette arme donc. Oui, il y, y a aussi... Euh, moi aussi, je peux dire... Euh, ah merde, je vais te... Au niveau du gameplay, c'est aussi qu'on qu a par exemple les pouvoirs, on en a plein de nouveaux. Je veux dire, on va, on va, voilà, on va passer dans une liste de pouvoirs, donc on a plein d'éclairs différents. Des éclairs bien sûr qui sont 100% gentils, donc celui euh, que j'ai ouais. là, et celui que, qui n'est pas découvert. On va voir bien sûr tous les pouvoirs basiques et euh, tous ces pouvoirs, on va pouvoir les, les choisir. Là par exemple, moi j'ai euh, l'éclair magnum, donc si j'ai envie, je peux aller l'éclair d'artillerie qui est plus loin, l'éclair Antenaille qui fait 3 boules, etc. C'est etc., etc. ça qui, qui change énormément. Voilà, on, a une on peut choisir son. C'est quoi ça par rapport au 1 Bah c'est la suite directe du 1, donc euh, bah, bon, allez, allez, on ne peut pas parler d'histoire sans spoiler un peu le 1. Donc donc, euh, Cole va partir d'Empire City pour euh, aller se préparer à affronter la bête, comme euh, on l'a prévu dans la dans le 1. Euh, et donc il va devoir rencontrer un professeur pour aller chercher des espèces de Noël d'énergie qui vont augmenter la, pu la puissance et ses pouvoirs. Merde, j'ai fait quelque chose. Voilà. Euh... Et donc vous allez devoir euh, chercher de professeur. Vous allez rencontrer d'autres porteurs comme euh, la fille, là, que vous avez peut-être vu apparaître vite fait, qui s'appelle Nyx. Qui vont vous aider pour battre les, les nouveaux gangs qui ont pris, on peut dire, le contrôle, ou qui tentent de prendre le contrôle de New Marais, qui est la ville où vous évoluez. Et donc on va se retrouver tout de suite pour une seconde partie. Voilà. Ok, donc là on est faire une mission secondaire. Voilà, donc euh, comme, comme dans le 1, il, il y a beaucoup de missions secondaires, il y en a plein pour toujours libérer, on peut dire, les, différents, les différentes parties du quartier. Donc là, une mission secondaire nouvelle, que je vous montre, qui est exclusive aux deux. Si on va les deux voir, on peut dire exploser les bateaux. Elle est quand même assez dure du fait que quand vous tombez dans l'eau, vous crevez directement. Est-ce que c'est pareil que dans le 1, quand on est dans le mode exploration, tu fais agresser tous les coins de rue, ce qui est super chiant Il y a un peu moins de mecs qui t'agressent, mais ça peut arriver. Il y a des mecs où ils sont vraiment. Dès qu'ils le voient, ils vue, quoi. Moi je trouve que ça donne du dynamisme, mais en plus ça, bon contrairement au 1 des postes que moi je peux euh, on peut dire un peu euh, bah, regretter c'est qu'il y a beaucoup moins de, euh, de mecs même quand t'as libéré les.. les, ouais. les quand, vraiment quand t'as libéré les trucs, il n'y a, a presque plus personne quoi. Hein, voilà. oh, non moi je trouve que c'était chiant quand en tu fais des tous les découres euh, quand t'es pas en mission. Oh putain oh, putain. Euh, donc euh, oui, c'est difficile ou pas euh, ouais il, il, est, il est pas mal dur quand même, je dire, ah, putain surtout ces missions là voilà, j'ai plus qu'à sauter à l'eau, Ah non c'est bon je suis bon, bon. Chaud, ouais ouais j'ai eu chaud mais euh, j'avais pas d'autres hein. donc euh, ouais Donc ouais, il est à peu près pareil que le 1 niveau difficulté, ça n'a ça pas, pas trop changé. Hein. Euh, ouais, donc au niveau du online, il euh, n'y avait pas de online dans le 1. Il n'y avait hein. pas de problème, ça c'est une nouveauté qui est pas mal. C'est en fait on peut créer nos propres missions, les mettre en ligne et, et, ben, et télécharger on peut dire les missions créées par d'autres joueurs. Déjà, on ça permet en fait ça, quoi On crée les ennemis et tout. On vous place les ennemis, vous, euh, vous dites ce que, ce que font les ennemis, quel est le but. Euh, à atteindre etc etc etc quoi mmh, ça a l'air marrant parce bah, ce qui donne euh, au jeu une durée de vie bien plus longue. Euh, oui Allez, parce que, que la durée de vie de l'histoire c'est est pas mal quand même hein. la durée de vie de l'histoire est longue hein. est, on, on en a quand même hein. -dire, en plus il y a les missions secondaires qui sont vraiment pas mal Donc, euh, en plus avec l'histoire principale enfin, ah... ah purée elle a, a coulé tout seul quoi merde ah, <rire> Il me semble que dans le 1, tu mourrais tout de suite, euh, dès que tu es arrivé dans l'autre. Fait... Ouais, voilà, tour dois tout recommencer, c'est que bien sûr... Il... Ah bah non, non, non c'est bon. Voilà, euh... ouais, donc là, on a libéré le truc et on reçoit des points d'expérience toujours pour euh, avoir des, des pouvoirs en plus. Dans quel livre, pas, pas, pas... Donc, quel est ton vie plus global Donc, c'est un très ouais. bon jeu d'aventure, j'ai adoré le 1, euh, j'ai adoré le 2 aussi. C'est vraiment, on peut dire, euh, dans, dans mes préférences. Vraiment, un jeu à voir sur PS3, c'est lui. Euh, c'est bien ficelé, l'histoire est très bien, il y, y a deux fins différentes. Hein. Parce en fonction si vous êtes méchant ou gentil, euh, c'est différent. Paul. Oui, bon, oui, pas... mais je dis pas ça, comment ça se finit. Je dis juste que par rapport au 1, par rapport au 1, au niveau de l'histoire, si vous étiez euh, gentil ou méchant, ça. Ça finissait pareil. Ça finissait, ouais, pareil. Alors que là, non, ça finit pas pareil. Et même, même au niveau de l'histoire euh, ben, euh, directe, ça. C'est pas pareil. Et bien sur ce, on va vous dire euh, salut. Allez, on vous dit salut